Ça lui a j'espère que vous allez bien, bon, ça va nickel. Allez, là, je vais vous montrer un nitro avec un petit garçon qui s'est fait piquer. Bon, je vous rassure, il va bien. Et c'est solide. en plus, ses parents sont de 5, donc c'était nickel. Euh, un mythe qui est tombé d'un arbre. Et en fait, il joue au ballon, et il a envoyé le ballon à côté du nid, il n'avait pas vu qu'il était par terre, et il s'est fait attaquer. Allez, je vais vous montrer ça. Voilà, on arrive au nid. Je vous montre vite que c'est le nid avec Oblis. Il est tombé. Ce qui va se passer, c'est que là je vais devoir lever le nid pour traiter le dessous un peu. Regardez, il est en fait, enfermé, fait de dessous avec les feuilles. Imaginez. Voilà, le nid est traité. C'est quand même fou. Mmh. Voilà. Dédé, je vous laisse. Je me vais me mettre en sécurité. Allez, à bientôt. Quoi Tu pas abonné à Dédé Freleur Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Ah